Salut à tous, moi c'est Corentin, j'ai 24 ans et je vais vous parler pendant quelques minutes donc, du, de la formation de Damien Esprit Gagnant euh, qu'il propose. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai 24 ans et je suis actuellement pompier de Paris euh, et je fais partie du groupe immobilier de Damien depuis maintenant le mois de septembre 2018. Donc euh, je vais d'abord vous parler quest ce que j'ai pu mettre en place depuis que je suis dans ce groupe. Euh, premièrement, j'ai retravaillé mon premier investissement immobilier. Parce que oui, j'avais déjà investi dans l'immobilier, dans un studio, mais sans être formé. Donc forcément, euh, ce studio ne me rapportait pas d'argent et chaque mois je devais payer euh, plus que ce qu'il ne me rapportait. Euh, donc en rentrant dans le groupe, la première chose que j'ai faite, c'est de le retravailler. Et aujourd'hui, ce bien-là s'autofinance. Donc ce qui signifie que je ne dépense plus d'argent pour, euh, pour ce studio-là. Euh, en parallèle de ça, donc, je me suis formé aux différents modules proposés par Damien. Et euh, je suis actuellement en train d'acheter, avec ma conjointe que j'ai réussi à motiver, un autre euh, bien immobilier. Donc là, on a vu un peu plus grand, on achète un T3 de 84 carrés qu'on transforme en T4 pour faire de la colocation, 3 chambres. Donc voilà le, le projet initial, euh, donc là on est en train de signer le compromis de vente, on a fait les devis parce que l'appartement on le retape de A à Z, et euh, donc voilà on espère euh, courant mai euh, avoir fini les travaux et pouvoir faire rentrer nos premiers colocataires. Euh, donc voilà en parallèle de ça, on ne va pas tarder aussi à se remettre en recherche, euh, dans le but de commencer à chercher un nouvel investissement, hein, d'enchaîner les investissements comme nous l'apprend Damien. Euh, donc voilà, ça c'est ce que j'ai pu mettre en place, donc vous le voyez depuis maintenant euh, 4 mois que je suis à l'intérieur du groupe. Pour vous parler un petit peu de, de la formation, donc euh, ce que Damien nous propose, c'est euh, deux supports différents. Premièrement, un support sur internet où vous avez accès avec vos identifiants à différents modules de formation sous forme de vidéos donc voilà Damien reprend les bases de l'immobilier pour tout vous expliquer du début et ensuite entrant en détail dans les différentes stratégies qu'on peut adopter il y a des vidéos qui expliquent les différentes stratégies la rentabilité de chacune et à partir de là c'est à vous de définir votre propre stratégie et de vous y lancer pour trouver votre premier bien immobilier en fonction de cette stratégie-là, vous allez rechercher différents biens, vous allez choisir votre localisation et, euh, et vous lancez là-dedans. Donc bien sûr, pour tout ça, vous êtes suivi par Damien et euh, plus vous avancez dans votre cursus, plus les vidéos sont poussées et plus vous apprenez euh, la, tout, toute la suite de, de cet investissement. Euh, je m'explique que ça va partir euh, sur les, la gestion des travaux, sur la gestion de la fiscalité la gestion d'un expert comptable, enfin voilà toutes ces choses-là qui sont un peu plus techniques, Damien les, les inclut dans ses modules de formation. Il nous prépare à chaque mois euh, ce qu'on appelle un coaching commun. Donc on va se retrouver tous les membres de la formation euh, une fois par mois euh, de, pour une, une soirée immobilier euh, que Damien nous prépare. Donc en général, il nous prépare l'intervention d'un spécialiste dans un domaine. Euh, donc ça peut être un courtier, un avocat fiscaliste, un entrepreneur. Donc voilà, Damien essaie de rassembler toutes ces compétences-là et de nous l'interviewer en direct. Ce qui permet que nous, nous posions nos questions à l'expert, en question. Du coup, ça répond directement à nos questions plus précisément. Et du coup, Damien l'interviewe devant nous et lui pose lui aussi ses questions. Et du coup, tout le monde avance et tout le monde prend les questions des autres et les réponses de l'expert. Donc c'est une grosse, une grosse plus-value dans, dans ce domaine-là. Et à la suite de cette, de cette interview privée, du coup, Damien nous prend individuellement un par un, il nous donne la parole pour un coaching commun qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va tous prendre la parole sur nos avancées du dernier mois, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a loupé, qu -ce que, que, quelles sont nos difficultés. Et du coup Damien essaie de répondre à nos interrogations et il va nous donner des petits points à améliorer et des actions à mettre en place et du coup pour euh, pallier les difficultés que l'on a eues. Euh, donc voilà la, le dernier point important de, de cette formation, euh, qui est encore là une grosse plus-value euh, de, de motivation et de connaissance également. Euh, donc voilà, ça c'est le premier support qui euh, est le principal, c'est là où il y a vraiment la grosse grosse plus-value. Et le deuxième support, c'est son groupe Facebook à l'intérieur duquel il y a tous ses membres, et euh, nous sommes à l'intérieur de ce groupe-là, on se pose des questions entre nous, on met les photos de nos différents biens que nous achetons, on se tient au courant quand on signe des compromis, quand on signe des actes définitifs. Voilà, donc euh, par exemple en ce moment on est 5 ou 6 à acheter en même temps, euh, donc voilà, c'est bien de la preuve aussi que les modules de Damien sont efficaces. Euh... Donc voilà, c'est deux supports différents qui sont utilisés, et bien sûr Damien est là et il supervise tout, c'est-à-dire que si vous avez des questions à lui poser, euh, vous, pouvez, vous pouvez, il est très très accessible, que ce soit par Facebook, euh, sur sa messagerie, et même, euh, vous avez également accès à son téléphone perso, euh, voilà, hein, s'il si, si y a une négociation chaude où vous avez vraiment besoin de lui, si vous l'appelez, il vous répondra avec plaisir et vous, il vous renseignera, et il vous donnera le mot juste et la chose à, à faire. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment une, un suivi de haut niveau que vous fait Damien. Il vous prend du début et il vous pousse vers le haut tout le temps, tout le temps. Et l'avantage du groupe Facebook, c'est qu'on se pousse aussi entre nous. Euh, on voit les investissements des autres, on voit les, les stratégies des autres. Euh, et voilà, on voit qu'on ne part pas tous sur, le, sur les mêmes stratégies, mais c'est super intéressant. Donc voilà, euh, premièrement, si vous voulez investir dans l'immobilier, rentable, il faut vous former, il n'y a pas de secret. Deuxièmement, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à contacter directement Damien, il répondra à tout, toutes vos questions. Donc voilà, je vous, je vous invite à poser vos questions, on vous y répondra avec Damien. À bientôt, merci, au revoir.